Ok, Bon, ok les connards, vous allez pouvoir les pisser Wouhou Maintenant vous allez plus me faire chier, vous allez chercher mon trésor Ah oh, c'est sympa ici mais Sinon on pourrait faire, oh, on pourrait aller là Et on pourrait peut-être même aller se baigner, peut-être même aller à la plage... Ok les rommages, va falloir arrêter de gander et vous mettre au boulot si vous voulez manger ce soir Ouais, c'est quand même mieux que le canter de la dernière fois, hein Parce que la lave c'est quand même un peu pourri Putain, mais barrez-vous, mais qu'est-ce que vous avez pas compris par contre, c'est vrai, là-bas il y avait des bananes. Oh putain. Maintenant cassez-vous ah C'était vrai que ça me fait bien péter le bide. J'avais mis trois jours à laver la cale Putain mais ta gueule, franchement, il y en a marre, t'es toujours en train de parler de. Oh putain mais vous avez entendu Mais non, c'est pas moi Non mais sérieux, vous faites chier maintenant Non mais t'inquiète Tu te mets trop de pression là Et Oui, je suis stressée On va encore se faire défoncer par le capitaine Ouais c'est bon hein On n'est pas non plus obligé de subir l'oppression du patronat En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut le trouver ce putain de trésor Ah bah non, il est pas là Ouais il est peut-être sous ce truc Ah bah y'a rien <rire> Putain mais qu'est-ce qu'ils font Voilà, ça va chier Enfoiré, mais vous savez très bien que j'aime pas marcher sur le sable! <tri> <tri> Revenez! Bande assistée de communistes et de stagiaires! De. <tri> Merde!